Salut, c'est Lingen, Dans cette vidéo, nous allons voir combien il nous reste vraiment une fois qu'on a facturé 100 euros pour une saison de coaching, une prestation de freelance ou une formation en ligne sur 100 euros, combien on a alors, je suis entrepreneur, je suis l'auteur du guide du blogueur, mais je ne suis pas expert comptable. Donc, à vérifier évidemment, je vais juste vous donner des chiffres en gros ce que ça représente. Alors, quand vous êtes micro-entrepreneur, vous payez des cotisations de 22 sur la vente de prestations en tant que profession, profession libérale. Donc, pas si vous vendez de la marchandise, mais si vous vendez une prestation plutôt intellectuelle, vous avez euh, 22 de cotisations à payer sur votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous facturez 100 euros il y a 22 euros qui vont être devoir être reversés à l'État. Donc, il va vous rester euh, 68 euros. Voilà, oh ça fait longtemps. 78 euros, pardon. Il vous reste 78 euros sur 100 euros. Voilà, il vous reste 70 euros. 78 euros. Maintenant, le problème, c'est que si par exemple, vous avez loué une salle à 50 euros et vous avez fait une co du coaching à 100 euros, vous allez quand même devoir payer 22 de cotisation parce que en tant que micro-entrepreneur, on ne prend pas en compte vos vos dépenses, d'accord Donc vous, vous, euh, vous payez 22 euros, il vous reste 78 euros, mais vous avez payé 50 euros pour la salle, donc il vous reste plus que euh, 28 euros à la fin. Donc, si c'est le cas, si vous avez des dépenses plus élevées, il faut choisir un statut comme le URL, euh, la SASU ou comme moi le IRL. Donc là, l'idée, c'est que vous êtes, euh, vous payez des impôts, des cotisations sur votre bénéfice seulement. Et, et la différence, c'est que vous allez devoir facturer la TVA et rendre la TVA qui ne vous appartient pas. Admettons que vous voulez facturer 100 euros. Sauf que maintenant, vous êtes, vous devez euh, facturer une TVA. Donc, vous devez ajouter 20%. Donc, vous allez facturer 120 euros. Donc, sur les 120 euros que vous facturez à votre client, donc, il y a 20% qui part en TVA. Et puis, après les cotisations, c'est environ 35% de votre bénéfice. Donc, s'il vous reste 100 euros après la TVA et que vous n'avez rien, rien, rien dépensé, vous allez devoir payer, allez, 35 euros. Il va vous rester 65 euros. Ça, c'est... En gros, pour faire simple, hein, vraiment, si vous êtes en EIRL, SASU, EURL, ça va changer un petit peu, évidemment. Donc, il va vous rester 65 euros, en gros la moitié. Mais l'avantage, c'est que si vous engendrez des frais, par exemple, la salle vous a coûté 50 euros, donc sur les 120 euros que vous avez facturé à votre client, il y a 20% qui partent dans la TVA et sur les 100 euros qui restent, ben, en fait, vous faites qu'un bénéfice de 50 euros parce que 100 euros, euh, de revenus, moins 50 euros de dépenses, il vous reste que 50 euros. Donc vous allez être taxé à hauteur de 35% environ, hein, ok, c'est de cotisation sur le bénéfice seulement. Donc il va vous rester quelque chose comme 30 euros. Donc ça, c'est l'avantage quand vous payez, euh, quand vous avez pas mal de dépenses hein, et beaucoup d'entreprises, quand elles démarrent, elles vont euh, gagner euh, 10 000 euros et elles vont en dépenser 8 000. Et il est hors de question de payer 22 de cotisation sur vos euh, vos, euh, vos revenus en tant que micro-entrepreneur. L'idée, c'est de euh, d'optimiser ça. Donc, pour faire simple, si vous avez des revenus et très peu de dépenses, restez en micro-entrepreneur tant que vous ne dépassez pas le plafond. Si vous avez des dépenses qui augmentent comme c'est le cas pour moi par exemple, passez en EIRL, en SASU et en EURL. Et donc là, je reprends, hein, une fois que vous avez rendu les 20 à l'état de la TVA, il va vous rester environ 30 à 40 sur votre euh, bénéfice. Donc, une fois que vous aurez payé les charges et après, il y a l'impôt sur le revenu encore. Donc voilà, je vous laisse faire tous les calculs, mais ça devrait déjà vous donner une piste assez sympa. Si vous avez des questions, laissez votre commentaire en dessous de la vidéo. Ciao, ciao C'était Lingen. Abonnez-vous, likez, commentez. Ciao